Bonjour les gens, comment allez-vous Alors, voici mon livre Le souffleur de mots hein, paru en 2014, oui je sais que ça fait trois ans Bon, je sais d'y remédier Alors, bon, je sais que la couverture euh, fait un peu kitsch mais bon, c'est une petite erreur éditoriale mais à l'intérieur c'est plus intéressant Alors, regarde ça, hop, voilà à peu près mes textes, poèmes et puis vous avez des histoires, des grandes histoires. Et à la fin, vous avez des coups avec des photos. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas, à courir à l'acheter. Profitez-en et faites-vous plaisir. Eh bien, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.